Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Et là, nous venons d'assister à la victoire écrasante du Mali face à la Mauritanie. Ah là là, les Mauritaniens ne pouvaient rien faire. Déjà qu'ils se sont mangés 4 balles dans la tête face à la Tunisie. Tu penses qu'ils pouvaient faire quelque chose face aux aigles du Mali On leur a montré comment on jouait au football. Qu'est-ce que c'était un système de jeu Tu vois ce que je veux dire Là, on peut dire que là, les Maliens, comment ils jouent Ils sont plus forts que les Espagnols. T'as vu ce tiki-taka Hein là, il y a eu combien de possessions du Mali sur la Mauritanie Les Mauritaniens, ils n'arrivaient pas à toucher le ballon. Ils n'arrivaient pas à s'approcher de, de, de, de, de notre gardien. Ils ont, ils ont tiré combien de fois au cage Je ne sais pas. Je ne les ai même pas vus tirer une seule fois au cage. Alors là, quand j'ai regardé ce match, franchement, je n'ai pas eu peur une seule seconde. Oh là là, le, le Mali, c'est solide. Hein oh là là, c'était franchement absolument génial. Franchement, tous les joueurs étaient au top. Ça coupe. Oh là là, toi là, t'es es chaud en défenseur central, t'es chaud sur le côté. A Dieng, il fait une petite entrée euh, plutôt pas mal. A il nous met le but le plus rapide de la Coupe d'Afrique. T'entends ce que je te raconte hein Tu vois, eux, ils sont arrivés sur le terrain. Ils sont dit, bon, voilà, nous, on est déjà éliminés. Paf, on a déjà marqué un but, tu vois les gens ils n'étaient même pas encore installés devant leur canapé que le Mali avait déjà marqué le but. Tu, tu comprends ce que je suis en train d'expliquer de On est trop vif pour les Mauritaniens. Les Mauritaniens, ils sont éliminés avant que le match il ait commencé. Mais nous, on a joué de manière sérieuse, professionnelle. De la première à la 93 e minute. Tu, tu, tu entends ce que je te dis hein Nous, notre entraîneur, c'est Ma, Magasuba. Mais c'est lui qui a enseigné tout ce qui est essentiel à, être, à entraîner à Pep Guardiola. C'est Pep Guardiola, tu, tu penses que quand il va faire ses entraînements et tout, là, c'est où qu'il apprend C'est au Mali. Parce que là, là, comment ça joue, là Ça me rappelle l'ancien Barcelone. Oh là là, tu vois, le ballon, il, il, il va à gauche, il va à droite. Oh là là, quel attaquant qu'on a là, le petit le petit conné là Hein Le couillaté, là, le défenseur, il est serein. Franchement, là, on a une équipe au top du top. Djenepo, il va revenir. Yves Bissouma, il est au milieu. C'est serein. Voilà, donc là, franchement, je suis totalement content. Et en plus de ça, on évite les Nigériens. Ah ouais, parce que là, si on allait si on allait tomber contre eux, euh, je pense que ça allait être chaud. Là, on va jouer contre la Guinée équatoriale. Je pense que c'est plus abordable que le Nigeria. Le Nigeria, là, dans cette Coupe d'Afrique, je comprends pas comment ils jouent. Les mecs, ils sont bons partout. Euh, tu leur mets pas de but, ils te mettent des buts euh, au milieu, c'est incroyable. En tout cas, le Mali aussi, c'est vraiment très très chaud. Grosse force aux aigles du Mali, on est tous derrière vous, qualifiés en huitième de finale. Tu comprends Là, là, juste sur ce match, écoute bien, juste sur ce match, on a mis plus de buts que l'Algérie dans toute la compétition. Bravo aux Maliens.